Salut guys, mon nom est JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je prends une petite minute de votre temps pour vous parler d'un projet que j'ai décidé de participer pour le mois d'août 2021. Euh, en gros, j'ai décidé de participer à ce qu'on appelle le Great Cycle Challenge. Euh, c'est une organisation qui rejoint des milliers de cyclistes de partout au travers du monde. Et en gros, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que durant le mois d'août 2021, on va pédaler pour ramasser des dons pour la recherche pour le cancer infantile. Donc, euh, de mon côté, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Si je me suis fixé un objectif de 300 km, euh, c'est quand même un bon mois en vélo de montagne. Je suis certain que je suis capable de faire ça. Et je me suis fixé un objectif de 1000 de dons. Je ne sais pas si c'est possible de, de rejoindre ce montant-là. On va essayer Puis c'est là que je demande votre générosité euh, je ne demande pas à personne de donner 20$ ou 50$, faites-vous-en pas avec ça. Mais si vous seriez capable de donner juste un petit dollar ou deux, euh, je rejoins quand même quelques milliers de personnes au Québec, en France, en Belgique. Ça fait que si tout le monde pourrait donner juste un petit dollar ou deux, ça pourrait immensément m'aider à atteindre mon objectif. Je suis certain qu'on est capable de faire ça durant tout le mois d'août 2021. De mon côté, quest ce que je vais faire, c'est que je vais redonner 50% de tous les profits que je fais avec Freeride Québec durant le mois d'août 2021 à la fondation Great Cycle Challenge. Tu um, sais que c'est pas, je fais un petit peu de sous avec les publicités euh, sur les, les vidéos YouTube. c'est pas des très gros montants, je vous avertis. Mais euh, chacune des views qui va avoir durant le mois d'août, que ça soit 15 000, 20 000 ou 25 000 views, chacun des vidéos que vous allez écouter va m'aider à ramasser un petit peu de sous. Donc à la fin du mois, je vais regarder combien j'ai fait de publicité. Je vais en redonner 50% en mon nom à la fondation Great Cycle Challenge. Donc je vais vous mettre le lien euh, juste en bas de vidéo, ça va vous amener sur ma petite page personnelle euh, de Freeride Québec qui va vous dire mon objectif, qui va vous dire combien je vais ramasser et combien j'ai ramassé à ce jour. Si vous voulez savoir où est-ce que j'en suis rendu dans le challenge des 300 km, vous pouvez me suivre sur Strava, c'est l'application la, qui va nous aider à, à sous le kilométrage. Et sur ça, ben, je vais vous dire un immense merci d'avance pour votre générosité. Je suis certain qu'on peut faire ça, tout le monde, ensemble. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!